a répondu une nouvelle fois euh, présent euh, à notre invitation pour ces rencontres. Euh, donc, C'est aujourd'hui Rodolphe Cellier et Diana Badia euh, du département de l'économie du livre euh, qui euh, vont intervenir euh, pour revenir sur euh, les actions publiques pour favoriser l'offre de livres numériques accessibles. Alors, je vais juste activer vos vidéos. Euh, donc, je vous laisse la parole. Euh, il me semble donc que vous avez une, euh, une présentation. Euh, normalement, je vous laisse la partager ou est-ce que vous souhaitez que je la partage pour vous Comme vous voulez, vous pouvez la lancer. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Euh, donc je suis Rodolphe Célier. Je suis chef du bureau de la régulation des technologies euh, au ministère de la Culture, et plus pré précisément au département de l'économie du livre, au, au sein du service du livre et de la lecture, euh, lui-même au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles. Et je suis accompagné de Diana Badia, qui se, se présenter. Bonjour. Euh, pour ma part, je suis chargée de mission livre numérique et édition accessible. Voilà. Donc euh, l'objet de notre présentation, c'est de vous présenter un peu le, le bilan des, des actions euh, du ministère de la Culture en faveur du livre euh, numérique accessible et, euh, et les perspectives euh, qui, sont, qui sont à venir. On peut passer à la slide suivante. Alors, le, la politique du, du ministère de la Culture en faveur du, du livre numérique euh, est assez euh, ancienne. Euh, alors, le, les, différents, les différents points ici ne sont, en fait en, euh, sont pas forcément dans l'ordre chronologique, mais en fait, c'est vrai que le, ce dont on parle beaucoup en ce moment, c'est euh, cette euh, directive européenne euh, relative aux exigences en matière d'accessibilité euh, euh, pour les produits et les services et qui va concerner le livre numérique. On, on la présentera en plus en détail euh, euh, ensuite, mais c'est vrai que le ministère de la Culture a, a beaucoup œuvré pour l'insertion du livre numérique dans cette directive, euh, en lien avec bien sûr les autres États membres de, de l'Union européenne. Mais c'est vrai qu'on avait l'appui là. Euh, à la fois des associations euh, des personnes en situation de handicap, mais aussi du, du secteur de l'édition, qui, euh, du fait, en fait euh, euh, des formats euh, actuels de, de livres numériques qui permettent l'accessibilité, euh, ben, voilà, était plutôt favorable à l'insertion du de, de livre numérique dans cette directive, euh, qui est euh, un, un enjeu très important et qui a été euh, évoqué plusieurs fois déjà depuis ce matin. Euh, avant en fait l'adoption de cette la directive, le ministère avait euh, mis en place un comité de pilotage interministériel donc, qui regroupe euh, différents euh, différents acteurs autour justement d'un projet de développement euh, de l'offre de livres numériques nativement accessibles, donc, pour accompagner tout le secteur euh, afin que euh, l'ensemble des acteurs se prépare justement aux exigences de la directive et euh, et qu'on puisse accompagner euh, l'ensemble de de la chaîne du livre numérique. Et euh, encore avant cela, euh, depuis 2015, en fait, on, le ministère de la Culture soutient euh, le laboratoire euh, EDR Lab, euh, qui euh, voilà, qui développe et promeut euh, le format EPUB 3, euh, ainsi que euh, différentes euh, technologies qui sont ouvertes, interopérables et accessibles et euh, et Georges Kerchard a, a, a cité plusieurs de ces technologies comme l'ADR, euh, la MLCD euh, ou euh, Torium. On peut passer à la salle suivante, s'il vous plaît. Je laisse dire la présenter la directive. Merci Rodolphe. Donc euh, évidemment... Euh... Je n'aurai pas le temps de vous la présenter dans son intégralité. En revanche, on peut revenir sur les grandes lignes. On peut même y revenir rapidement ensemble. Je vous mets tout de suite le lien vers le texte dans, dans le chat. Donc Cette directive, elle vise en effet les publics en situation de handicap. Et comme vous, le, vous pouvez le voir, hein, si vous pouvez ouvrir le lien que je viens de vous envoyer dans son... Considérant 3, elle s'appuie sur une définition de la Convention des Nations Unies et elle touche aux incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables. Non seulement donc, elle s'intéresse à ces différents handicaps, mais elle prend aussi en compte les limitations fonctionnelles. C'est-à-dire que s'il y a on va dire, un handicap temporaire, vous pourrez aussi euh, finalement bénéficier, on va dire, des dispositions de cette directive et elle prend aussi en compte les personnes âgées. Ensuite, cette directive, comme l'a rappelé Rodolphe, elle ne s'applique pas exclusivement au livre numérique, mais à différents secteurs. Nous travaillons d'ailleurs en coordination avec cinq autres ministères et dans cette directive, le livre numérique n'est pas un produit mais un service, parmi d'autres services que vous découvrirez en lisant la directive. Et il y a d'autres produits qui sont concernés, mais qui appellent évidemment notre attention, qui sont ceux que vous, avez listés sur, que vous voyez listés sur la diapositive, c'est-à-dire tous les systèmes informatiques grand public, les systèmes d'exploitation, les logiciels aussi spécialisés. Donc même si nous, euh, ministère de la culture nous nous intéressons essentiellement à la partie fichier numérique on garde, on va dire un œil sur les produits listés là pour euh, garantir hein, ce que Georges Kersher euh, euh, évoquait tout à l'heure qui est la chaîne de l'accessibilité c'est-à-dire d'être sûr que de la fabrication du fichier numérique jusqu'à la lecture par l'usager il n'y ait aucun point bloquant de la production à la lecture en passant par la diffusion. On peut passer à la diapositive suivante. Effectivement, pour, euh, cette, cette directive concerne effectivement l'ensemble de la, de la chaîne euh, du livre de la musique. Euh, et donc, euh, euh, les fichiers, les plateformes et les outils de lecture seront concernés par, euh, par les exigences d'accessibilité de la directive. Pour ce qui est des fichiers, euh, comme ça a été évoqué, hein, c'est du pub 3 euh, qui est soutenu pour euh, faire référence, hein, pour la, la mise en œuvre de cette, de cette directive, euh, avec les référentiels d'accessibilité euh, qui, qui, euh, qui sont joints. Euh, les sites internet, euh, les applications mobiles, que ce soit pour la vente, ou le prêt, euh, devront être euh, accessibles euh, également. Et, euh, et également tous les moyens de, de paiement hein, devront être rendus accessibles grâce à cette directive. Et enfin donc les, les outils de lecture, donc euh, ordinateur, tablette, smartphone, logiciels de lecture, les liseuses. L'ensemble de ces outils devront également être accessibles et, leur, et leurs applications également. Alors, attention toutefois, euh, il y a des exemptions pour, euh, pour l'application de cette directive et notamment euh, trois, trois exemptions importantes. Euh, tout d'abord, celle des micro-entreprises. L'ensemble des micro-entreprises micro euh, ne seront pas obligées euh, de mettre en œuvre euh, les exigences de la directive. Donc ça concerne quand même un nombre significatif hein, d'éditeurs, de, de notamment en France où il y a beaucoup de, de micro-entreprises, même, si, euh, même si ce ne sont pas les, les éditeurs sous forme de micro-entreprises qui, euh, qui ont le, on va dire la production plus, la, la plus importante euh, en France. Euh, deux autres exemptions importantes, c'est la modification fondamentale, c'est-à-dire que dès lors que euh, on considère que euh, le, les exigences d'accessibilité vont créer une modification trop importante euh, du service, alors euh, l'entreprise le, peut dire qu'elle euh, s'exemple de, de rendre son service accessible. par exemple le cas notamment on pour, pourra imaginer dans le cadre de l'édition, que par exemple une bande dessinée, euh, qui c'est complexe à rendre accessible. Si on doit modifier trop euh, fondamentalement le, euh, le produit de euh, bande dessinée sous euh, de forme en livre, en numérique, l'éditeur pourra dire, euh, non, pour moi c'est trop important, je, je, je, je ne peux pas le faire. Et de la même façon pour euh, l'exemption pour charges disproportionnées, dès lors que c'est euh, non pas euh, techniquement complexe, mais en tout cas c'est un coût trop, trop important pour, pour l'entreprise, alors elle peut s'exempter de, de mettre en place les exigences de la directive. Donc, pour accompagner cette transition vers le livre numérique nativement accessible, ou accompagner cette mutation dont M. Bienveau parlait tout à l'heure, a déjà été évoqué ce comité de pilotage interministériel pour le développement d'une offre de livres numériques nativement accessible. Ce comité de pilotage, il accompagne la mise en œuvre d'un plan stratégique que je vous envoie tout de suite, que vous pouvez ouvrir, qui est divisé en 12 axes. Donc, Il tente de se réunir une fois par an et euh, il regroupe l'administration, notamment euh, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et des, de l'Innovation, euh, évidemment euh, le secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap, le ministère de la Culture, le CNL, des associations qui représentent euh, les personnes en situation de handicap, l'AVH, la, euh, la CFP-SAA, les professionnels euh, à travers le syndicat national de l'édition, mais aussi euh, les libraires, euh, les loisirs euh, culturels, et bien évidemment, encore une fois, euh, EDR Lab. Dans ce plan stratégique, le premier point, c'est justement de généraliser et de promouvoir euh, l'IPUP 3, puisque dans cette directive, comme on vous l'a dit, euh, il n'y a pas de format élu, donc, le choix de l'IPUP3, c'est finalement euh, le choix de l'industrie. Et comme ça a été indiqué en actualité, euh, il y a bien une note qui a été remontée de la part de la Fédération des éditeurs européens pour appeler l'attention de la Commission sur les convergences entre toutes les exigences de la directive et les spécificités de l'Epub 3 Et donc, il y a un consensus professionnel qui montre que les professionnels sont déjà au travail. Certains grands éditeurs ont déjà fait évoluer leur chaîne de production et ont déjà entamé cette transition. Et bien évidemment, euh, l'un des axes de ce plan, c'est d'accompagner, comme je l'ai entendu tout à l'heure, les plus petits éditeurs euh, vers cette transition, même si on sait déjà que beaucoup d'entre eux euh, ont des chances d'être exemptés, car ce sont des micro-entreprises. J'ai aussi entendu parler... Euh, de l'actualité relative au signalement, et donc juste pour réajuster l'information, ce n'est pas le ministère de la Culture qui a mandaté EDR Lab, mais c'est bien ce comité de pilotage, donc c'est une décision collégiale qui a été prise en décembre 2020, de confier à EDR Lab, euh, qui travaille en partenariat avec Gauthier Chaumel, qui je crois est avec nous ce matin, pour travailler sur la question du signalement, qu'il est important de distinguer de la question de la certification. Ce sont deux enjeux séparés au sein de ce COPIL qui n'ont pas les mêmes implications. Donc, du côté du signalement, en effet, il s'agit de s'assurer que l'usager puisse trouver, reconnaître le livre numérique nativement accessible sur les plateformes de vente ou de prêt. La certification, c'est un autre procédé sur lequel nous sommes encore en train de réfléchir parce que, comme nous sommes à un moment de transition, euh, il y a déjà une phase de respect des normes qui vont être imposées par la directive, peut-être, hein, je dis bien peut-être, avant d'envisager une certification et d'être sûr qu'elle apporte quelque chose de supplémentaire au respect des exigences de la directive. Donc ce comité euh, de pilotage interministériel travaille euh, sous forme de réunions plénières et de groupes de travail donc cette année le signalement et la certification et il y a eu euh, aussi euh, des groupes de travail sur la formation. Non, on peut rester euh, sur le la diapo dans ces dents Merci. Merci. Euh, oui, juste euh, réévoquer, parce qu'elle euh, a été signée par euh, le comité de, de programmation en ouverture. Euh, il y a donc une étude en cours, étude interministérielle lancée par euh, euh, le comité euh, interministériel de handicap euh, sur la faisabilité euh, d'un portail national de l'édition accessible, dont l'objectif est en fait de faciliter le parcours euh, des personnes en situation de handicap ainsi que de leur famille, de leurs accompagnants, des professeurs, pour accéder plus facilement à l'offre d'éditions accessibles, qu'elles soient nativement accessibles, du cercle commercial, comme de l'édition dite adaptée, à savoir dans le cadre de l'exception des droits d'auteur pour les personnes handicapées. Donc cette étude devrait bientôt être finalisée. Plusieurs scénarios seront présentés pour la création de ce portail, euh, des scénarios plus ou moins ambitieux, bien sûr, dans, dans, dans leur faisabilité. Hein. Euh, donc, on, euh, ce sera sans doute présenté euh, prochainement euh, à l'ensemble des, des, des acteurs qui ont été nombreux euh, et qui ont été auditionnés euh, au sein de, euh, pour, euh, pour, cette, pour cette étude qui a été confiée euh, au cabinet PNP. Il y y étude une une étude étude qui est lancée, cette fois, juste par le fois de la Culture. Toujours ministère de la mutation Je vais sector, présenter par has qui va suivre de près. Toujours euh, pour accompagner hein, cette mutation du secteur, euh, le ministère a décidé de lancer étude étude sur l'impact des dispositions de cabinet Accenture. sur le secteur du livre numérique. Cette étude elle a été confiée au cabinet Accenture. Nous y travaillons. Euh, quotidiennement en ce moment, main dans la main, avec le syndicat national de l'édition qui nous accompagne très précieusement, euh, notamment sur cette première phase hein, qui se termine en ce moment. Donc, euh, les consultants du cabinet Accenture ont interrogé euh, des professionnels euh, du secteur de profils très différents pour voir quel était euh, le périmètre concerné euh, le niveau de préparation des acteurs euh, leurs craintes aussi, ou euh, aussi des espoirs sur quelles sont les opportunités finalement que cette directive pourra ouvrir. Cette première phase, elle est qualitative, elle a déjà permis de formuler un certain nombre d'hypothèses, car évidemment, les éditeurs s'interrogent sur les contours de la charge disproportionnée. Euh, sur euh, la prise en compte et la manière de prendre en compte ce qu'on appelle le fond, car cette directive, elle concerne évidemment les livres qui seront produits à partir de 2025, mais elle concerne les livres numériques qui sont aujourd'hui sur le marché qui ne répondent pas encore aux exigences de la directive et qui devront y répondre s'ils sont encore sur le marché en 2025. Donc, il y a un enjeu sur le flux de production et un autre enjeu sur le fond. Donc, cette étude, elle vise à nous apporter des éléments de réponse pour accompagner au mieux, euh, encore une fois, ce, ce changement euh, de, de pratique dans le secteur. Donc on est arrivé à la phase 1, une phase 2 est en cours et va aboutir au lancement d'une enquête en ligne auprès de l'ensemble des éditeurs qui produisent du livre numérique en France. Cette étude va surtout aussi nous aider à préparer la, transpo la transposition de la directive européenne en droit national, puisqu'on a comme échéance celle de juin 2022 pour transposer la directive dans le droit national. Alors comme l'indiquait Denaba, cette directive étant transsectorielle, les différents produits et services qui sont concernés, elle est aussi du coup, interministérielle, et donc il y a cinq ministères qui sont concernés, et donc on doit travailler ensemble, avec l'ensemble des ministères, pour élaborer les textes de, de transposition de la directive euh, et donc on espère euh, pouvoir euh, respecter les choses de juin 2022, sachant tout de même que euh, les exigences de la directive n'entreront ne euh, en vigueur finalement, non pas en juin 2022, mais en juin 2025. Euh, donc euh, en fait, ça permet, les trois ans de, de décalage permettront euh, simplement les, aux entreprises concernées de se préparer à la mise en œuvre des exigences d'accessibilité. Et je me permets d'ajouter sur l'étude du cabinet Accenture que METOP, qui a été évoquée par Rodolphe, est justement l'une des chaînes de production de nativement accessible au niveau universitaire que Accenture a identifié. Donc de notre côté, on considère que même dans le champ universitaire, les éditeurs sont déjà mobilisés et sensibilisés. Euh, on a eu entendu que le développement du livre numérique nativement accessible allait euh, mettre fin à la nécessité d'adapter des livres euh, dans le cadre de l'exception au droits d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap. Euh, non, voilà la réponse c'est non, les deux vont coexister, on va avoir deux jambes, comme le dit souvent Rodolphe, les personnes en situation de handicap vont pouvoir non seulement enfin bénéficier de l'accès à l'édition commerciale grand public à travers le livre numérique nativement accessible, mais comme certaines entreprises seront exemptées ou d'autres ne pourront pas rendre accessible l'ensemble de leurs fonds pour des raisons de modification fondamentale ou de charges disproportionnées, bien évidemment, les usagers pourront toujours avoir recours à cette exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap pour répondre à leurs besoins particuliers, non seulement sur des livres qui ne seront pas nativement accessibles, mais peut-être parfois, même sur des livres numériques nativement accessibles, qui ne répondent pas à un besoin ou à un handicap donné. Donc c'est très important pour nous, l'un euh, n'exclut pas l'autre, ils vont coexister pour démultiplier euh, l'opportunité d'avoir enfin accès à un maximum euh, de, de ressources. Et, euh, et en fait, nous on imagine l'articulation... Euh entre les deux champs d'édition, de édition adaptée dans le cadre de l'exception le droit d'auteur et édition nativement accessible, euh, de telle sorte que l'édition nativement accessible va surtout produire des maquettes simples, parce que c'est là où, en fait, il y aura de, mo le, enfin, sont les moindres euh, coûts pour, pour les éditeurs, et donc, euh, nous ne pourrons pas être, faire valoir l'exemption pour changer de aux modifications fondamentales. Mais qu'en revanche, sur les maquettes complexes, qui sont plus lourdes et plus difficiles, plus coûteuses à, à, à rendre accessibles pour les éditeurs, là, ce sera l'édition euh, adaptée euh, qui devra euh, sans doute se spécialiser davantage sur ces maquettes complexes euh, pour répondre euh, aux besoins des, des, des personnes en situation de handicap. Donc, il va y avoir vraiment une articulation entre les deux euh, et donc, il va y avoir... Euh, une spécialisation aussi de, de, chaque, de chaque type d'édition pour, euh, voilà, encore une fois, être le plus efficient, le plus efficace, pour produire davantage et que l'offre euh, de, de, de livres accessibles aux personnes en situation de handicap soit euh, plus, euh, plus importante. Et pour euh, terminer deux points, euh, donc qui a ma chère. <rire> collègue, Romane Coutanson, qui est avec nous et qui est chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui me signale qu'en effet, les éditeurs universitaires mobilisés sont les éditeurs publics et que, pour l'instant, pour les éditeurs privés, Romane, tu me permettras de reprendre ton expression, c'est un peu plus obscur donc merci à elle d'apporter cette précision. Et comme on est sur l'édition adaptée et l'édition nativement accessible, euh, nous tenions euh, à saluer quand même tous les apports de l'expertise et des compétences de l'équipe de Brainet, que ce soit euh, dans ce champ de l'exception euh, aux droits d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap ou dans les réflexions autour de l'édition euh, nativement euh, accessible. Alex Bernier et Cathy Durand ont participé à de nombreux travaux. Le travail de publication qui a été fait ces années avec le soutien du ministère de la Culture a été rappelé par Louis Marle ce matin. Donc voilà, nous tenons à les saluer et à saluer Bruno Marmol. Et comme je suis une indécrotable, parfois optimiste, et que c'est un moment de faire des vœux. Je souhaite que ce départ ne soit qu'un nouveau départ et une transition pour d'autres projets. J'espère en tout cas de tout cœur vous revoir bientôt parmi nous, parce que sur les chantiers qu'il y a à ouvrir, nous avons encore besoin de vous, de votre expertise et de vos compétences. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il n'y a euh, pas vraiment une question. Tout d'abord, il y a une, une demande de pouvoir accéder au, su, au support que vous avez présenté. Est-ce que, euh, Priscille, on peut. Enfin, est-ce que vous acceptez qu'il qu soit diffusé aux participants? Si, euh, si en contrepartie, il y a une galette des rois sans gluten et sans lactose. Euh, vous... <rire> Alors, si Rodolphe euh... est d'accord, je ne sais pas on pourra tenter de vous l'envoyer en visio ça risque d'être compliqué aujourd'hui mais on, on fera notre possible en bon, tous bon, les merci. cas euh, pour, les, pour les participants sachez qu'on on, on, on publiera donc la, la, euh, la, les, la captation vidéo de l'événement avec les supports des intervenants euh, associés à chaque vidéo euh, s'ils l'acceptent euh, et donc vous aurez euh, normalement un compte rendu un peu global euh, de, euh, de tous les liens qui auront pu être transmis et euh, de tous les, les documents écrits qui ont pu être euh, donnés euh, aujourd'hui. alors Il y avait aussi une autre question de Jean-Michel Ramos de la Bibliothèque municipale de Toulouse, qui était au début de votre intervention, et malheureusement je ne saisis pas bien à quoi il fait référence. C'est une interrogation sur la compatibilité avec euh, les blocs-notes euh, en braille ou euh, les lecteurs spécifiques type euh, Daisy, mais je n'ai pas saisi... Euh, euh, sur quel sujet en particulier il pointé ça, donc je ne sais pas s'il veut prendre la parole pour préciser sa question euh, en tout cas on peut lui laisser la parole, vous pouvez activer votre micro si vous avez envie de préciser euh, votre question Oui bonjour, vous m'entendez oui, oui, bonjour. Oui, parfait. Donc, euh, ma, ma question, c'était sur l'accessibilité des ouvrages qui étaient euh, donc compatibles avec ce qu'on appelait euh, Torium de EDLR Lab. Mais bon, on, chacun sait qu'on ne lit pas euh, collé à l'écran euh, d'un ordi. On lit souvent, souvent en mobilité. Et donc, ma question portait sur l'accessibilité enfin, des livres nativement accessibles avec ces outils spécifiques. Euh, bonjour Monsieur Ramos, je me souviens que vous aviez posé cette question euh, lors des travaux sur le groupe de travail signalement, et il me semble, si ma mémoire est bonne, que Laurent Lemur euh, avait expliqué qu'ils étaient justement en train de commencer à développer avec la fondation Ridium des solutions euh, de portabilité. Mais en effet, comme le dit Georges Kerscher, c'est l'enjeu, quoi. C'est aussi de développer des outils qui vont permettre la lecture en fixe et en mobilité. Mais je pense que Laurent Lemeur de DR Lab vous répondrait beaucoup plus précisément que nous sur cette question-là. La, la, la réponse a été un petit peu euh, floue euh, de Mais Laurent je... <rire> je ne serai pas plus clair. Voilà, merci. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres euh, questions Alors, il y a une question euh, de, de Hervé Bienveau qui euh, parle, euh, qui, vous avez parlé du format EPUB et euh, du coup, il, il s'interroge, euh, quid de l'action par rapport au format PDF. C'est-à-dire de l'action Alors, peut-être qu'on peut demander à Hervé Bienveau de réouvrir oui. son micro pour, euh, pour préciser euh, oui euh, ben comme l'a rappelé le, le premier intervenant Georges Karcher euh, au début de la journée de la, de la matinée euh, il a insisté sur le format PDF hein, qui est quand même un format qui est très, très largement euh, diffusé hein, par, les, par les éditeurs et est-ce que là il euh, y a une, une réflexion qui est menée par, euh, euh, par vos services pour, pour inciter euh, tous les éditeurs qui publient des PDF, hein, plus largement même peut-être euh, la presse, hein, hein, euh, par rapport à, à ces sujets. Tu, tu veux répondre, Rodolphe Comme tu veux. Je pense que évidemment, tenu... les travaux universitaires, évidemment. <rire> Euh... En fait, on, on, on, on, enfin, l'action du ministère, comme l'a bien, bien indiqué bien bas c'est justement d'accompagner l'ensemble des, des éditeurs euh, à commencer à travailler justement sur la mise en accessibilité de, leur, de leurs fichiers et via euh, le, le format iPad. Donc, euh, en principe, les, les éditeurs devraient euh, de moins en moins utiliser le, le PDF Sauf éventuellement, encore une fois, sur euh, le type d'œuvres les, euh, les plus complexes euh, à, à rendre accessible. Je te laisse compléter, dis-moi euh, Oui, donc, euh, excusez-moi, parce que je regarde le chat en même temps, pourquoi un décrotable Excusez-moi, Madame Corinne, je ne connais pas votre nom, j'ai été enseignante en lycée agricole pendant des années, donc croyez-moi, il n'y a aucun manque de respect de ma part quand j'emploie le terme indécrottable. Vu... <rire> donc voilà, je suis navrée, si cette expression vous a, vous a heurté, je trouverai un autre terme la prochaine fois. Monsieur Bienveau, la... peut-être que Louis pourrait nous répondre sur, sur le PDF parce que je sais qu'il y a des travaux au niveau international là-dessus, c'est-à-dire eux, chez Adobe, ils sont aussi en train d'améliorer l'accessibilité de leur PDF, mais ce n'est pas à nous au fait au niveau de l'action publique de dire aux professionnels quels sont les formats euh, ni la manière dont ils doivent rendre accessibles leurs euh, leur livres. Donc, lorsqu'on parle au sein du COPIL euh, du format EPUB 3, c'est parce que euh, l'industrie au niveau international, européen et national l'a reconnu comme le format qui répond aux exigences que, que nous le soutenons et qu'il répond aux critères dont a parlé M. Kerscher. Va, enfin, il est ouvert, interopérable, euh, etc. Mais c'est avant tout un choix de l'industrie, ce n'est pas un choix des pouvoirs publics, ce n'est pas à nous de dire aux éditeurs euh, comment ils doivent procéder. Euh, oui. oui, Louis, si tu as des informations en plus. Donc, le, le format PDF est un format qui effectivement supporte un, de l'accessibilité, un certain type d'accessibilité que euh, comment dire, Adobe travaille énormément dessus euh, en ce moment pour euh, le rendre de plus en plus accessible. Ils ont même euh, créé un lecteur euh, qui marche avec euh, une intelligence artificielle qui s'appelle Sensei et qui est capable de... Euh, recréer à partir d'un PDF, de recréer un texte avec la, toute la hiérarchie logique et les, euh, et les notes de bas de page qui sont accrochées. Bref, il comprend la structure du texte. Alors ça, c'est une grande avancée. Maintenant, euh, lorsqu'on va sur le... Il y a eu une grande discussion au W3C pour savoir si euh, le devait continuer, on devait continuer sur le ou sur le PDF. Euh, Avnesh Singh avait répondu. Lui, de toute façon, comme il est aveugle, quel que soit le, le le, le, le, le format. Le but du jeu, c'était qu'ils qu puissent avoir accès au, à la lecture de, de, de, de, de, de, des textes. Euh, Aujourd'hui, effectivement, l'industrie est partie sur l'IPUB e 3. Euh, les, les PDF sont réservés au, euh, aux maquettes très complexes. Euh, on travaille dessus, on peut travailler sur des maquettes complexes pour essayer de les rendre moins complexes à partir du moment où elles sont bien structurées, etc. On peut les détricoter, ça prendra du temps. Donc là, est-ce qu'on va rentrer dans l'exception de, de, de, de charges disproportionnées ou pas tout dépend de la façon dont on travaille en amont. Euh, la, euh, voilà. Maintenant, les deux formats, effectivement, sont accessibles, mais l'un, euh, l'ePub, remplit mieux euh, tous les critères d'accessibilité euh, du, euh, du WCAG, par exemple, ou du RG2A euh, pour la France, remplit mieux ces, les critères que le PDF l'instant. Maintenant, euh, je ne suis pas devin et peut-être que dans cinq ans, euh, Adobe aura fait de tels efforts qu'on euh, ne s'embêtera pas, on fera un PDF pour tout le monde, voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que dans la directive, il n'y a pas de standard élu que la commission oui. ne s'est pas prononcée sur un standard donné. Donc, Pour répondre à madame Tycho Mirov j'espère ne pas écorcher votre patronyme, en effet, pour l'instant, aujourd'hui, à ce jour, au regard du consensus qu'il y a au sein de l'industrie, ce qui est visé in fine, c'est le passage au format EPUB 3, qui est le format qui va permettre d'implémenter les fonctionnalités d'accessibilité qui répondent aux exigences de la directive. Merci beaucoup, merci beaucoup Louis également pour cet éclairage complémentaire. Je, je peux même rajouter quelque chose, c'est que si l'IPUB 3 est très bien fait, il existe, il y a d'autres travaux qui sont faits en ce moment pour faire du passage direct de, en, entre le XTA html qui est constitutif des fichiers de l'ipub pour en faire des pdf vous avez des travaux qui existent déjà ils sont et les résultats sont assez fabuleux donc je pense qu'à terme il y aura un format central qui sera le xhtml et qui sera ensuite encapsulé dans différents dans d'autres différents formats que ce soit l'EPUB, le pdf ou à inventer ou qui sont en cours d'invention en ce moment mais à la base de toute façon il faudra un format structuré finement structuré produit par les éditeurs pour être accessible qu'importe finalement la coque au dessus les fichiers de base resteront les mêmes et l'indication de l'accessibilité elle se fait au niveau des fichiers pas au niveau de la coque qui va qui va transporter ces fichiers oui eh bien, merci beaucoup et merci Diana Badia et Rodolphe Cellier pour votre